Wesh wesh les amis alors dans cette vidéo on va parler d'évasion fiscale parce qu'après les Panama Papers, les suisse Leaks, les Lux Leaks, maintenant c'est euh, Mediapart et un consortium de journalistes qui parlent du Football Leaks et à cette occasion là on a fait une vidéo, nous on s'en causait sur Ronaldo et, son, et euh, ses millions qui planquaient aux Îles Vierges et je sais pas où. Et dans les commentaires de cette vidéo on s'est rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui étaient très peu choquées par l'évasion fiscale et du coup on s'est dit qu'on n'avait peut-être pas été assez clair et on avait envie de revenir sur le problème de l'évasion fiscale de la manière la plus claire possible. Alors l'évasion fiscale c'est quand quelqu'un euh, gagne de l'argent dans un pays mais le planque à l'étranger pour éviter de payer les impôts qu'il doit. Alors c'est une pratique qui est le fait que des très très riches parce que si t'as pas beaucoup d'argent, ça vaut pas le coup de faire tout le micmac. Alors il y a un rapport parlementaire de 2013 qui estime que, en gros, chaque année l'état français bah, perd 60 milliards d'euros de recettes fiscales parce qu'elles sont planquées à l'étranger. Alors 60 milliards d'euros ça fait un peu abstrait mais ça correspond à l'impôt sur le revenu au budget de l'éducation nationale. Et une autre manière de voir ça, c'est de se dire que soit ces 60 milliards d'euros qui sont planqués à l'étranger, bah c'est à d'autres gens de les payer. Donc il y a d'autres gens qui payent 60 milliards d'euros d'impôts à la place de ceux qui les planquent. 60 milliards à payer en plus par d'autres, c'est encore un peu abstrait. Donc pour mieux se représenter ça et le rendre concret, on s'est demandé combien ça faisait d'impôts supplémentaires par personne. Alors il y a 60 milliards d'euros qui manquent par an. Si on les divise par les 36,7 millions de contribuables, et ben ça fait 1635 euros par an. Puis, si on veut le mettre par mois, il faut le diviser par 12. Donc ça fait 136,24 euros par mois par contribuable. Alors cette évasion fiscale, c'est quoi C'est que chacun paye 136,24 euros d'impôt en plus tous les mois. C'est énorme. Hein. C'est euh, chacun, c'est pas que ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Hein. Dans les contribuables, il y a aussi ceux qui le payent pas, il y a ceux qui payent la taxe d'habitation, ceux qui payent la taxe sur l'essence, il y a tout le monde. Parce qu'évidemment, ils vont le compenser, le chercher partout, l'argent qui manque parce que les gros le planquent. Donc là, maintenant, on comprend très bien ce que ça représente pour nous tous, l'évasion fiscale et toutes ces sommes qui disparaissent. Mais quand on voit simplement, euh, soit 60 milliards de moins dans le budget de l'État. on sait pas ce que ça représente, on voit pas directement que c'est des budgets en moins pour les hôpitaux, pour les écoles et pour tout ça, on voit pas que c'est des taxes en plus pour nous, ça on le comprend pas. Mais y a un autre truc, c'est que l'évasion fiscale ça fait rarement le centre du débat, hein. on en parle pas trop, ni dans l'immédiat, ni dans les débats politiques. L'évasion fiscale, en un sens, c'est presque invisible, parce que pendant ce temps, il y a une autre fraude dont on parle beaucoup, c'est celle des, euh, des profiteurs, des assistés, de ceux qui sont dans leur canapé tranquille, ça on en parle tout le temps. Alors si on prend la la fraude au RSA là, c'est le branleur dans son canapé qui touche la thune sans rien faire, et qui a pas droit. Cette fraude c'est maximum 100 millions d'euros, donc avec le même calcul ça nous donne 0,23. Ça veut dire 23 centimes d'euros par mois. Wouhou Donc ça si on compare aux 136,24, ça nous fait que ce qu'il y a après la virgule, donc c'est pas grand chose en comparaison. Bon bah si on compte large les fraudes liées à l'assistanat, c'est-à-dire maladie, retraite et alloc familial, bah il y a un rapport de la cour des comptes de 2010 qui évalue tout ça à 3 milliards d'euros par an. Alors avec le même calcul, qu que ça fait 3 milliards d'euros par an Ça fait 6,81 euros. Bon alors récapitulons pour être très clair. D'un côté, on a l'estimation max de la fraude sociale. Ça, ça nous coûte 6,81 euros par mois. Et de l'autre, on a une estimation très tranquille de l'évasion fiscale qui nous coûte 136,24 euros. Donc si vous voulez être au clair, vous voyez ce qui vous coûte le plus. Alors bien Bien sûr, on dit pas ça pour excuser la fraude sociale, évidemment que tricher c'est pas cool. Non, non, on met ces deux chiffres en tête pour simplement qu'on se rende bien compte quel est le premier problème des Français et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que l'évasion fiscale dont on parle là, c'est que celle qui est illégale. Hein. On parle pas de l'évasion fiscale légale de toutes les grandes entreprises, ou en tout cas de beaucoup, qui font qu'ils s'arrangent pour passer par plusieurs pays pour que leur activité en France soit moins taxée. Par exemple, Apple, Google, Amazon, elles payent, elles payent parfois moins de 1% d'impôts en France alors qu'elles font plein de boulot ici. Et pendant ce temps, il y a plein de petites boîtes qui se font étrangler par la crise, les charges et tout ça, tout ça. Donc, euh, imaginez là, avec ce qu'on dit sur la fraude sur l'évasion fiscale, toute la thune qu'on peut ramener. C'est colossal. Et quand on pense à ce que disent les grands partis, bah les partis de gouvernement, c'est eux qui sont là depuis 30 ou 40 ans. Hein. Donc c'est eux qui ont créé ce système et qui en ont profité. Il y a plein de membres de tous les gros partis importants qui ont des comptes à l'étranger et qui se sont mis bien grâce à ce système d'évasion fiscale. Et qu'est-ce que disent euh, le parti anti-système, là Que disent les Le Pen depuis quelques semaines, le gouvernement a décidé d'envoyer le feu divin sur les évadés fiscaux en légalisant les écoutes téléphoniques, les infiltrations et les sources illicites. Alors, prenant acte de votre détermination, j'aimerais attirer votre attention sur un autre type de fraude dont le gouvernement n'a pas l'air de se soucier. Je veux parler de la fraude sociale. Bon, l'évasion fiscale, ça a pas l'air d'être sa priorité. Elle préfère taper du doigt sur ceux qui touchent le RSA. Bah plus sérieusement, ce qu'on comprend, c'est que si on s'attaquait vraiment à l'évasion fiscale, et il y a plein de moyens qui existent, hein, c'est juste une question de volonté politique, bah on pourrait baisser les impôts de plein de catégories en difficulté, notamment les petits patrons et plein de gens dans la merde. Et puis surtout, ce qu'on pourrait faire, c'est augmenter les budgets de l'hôpital, de l'école et de la police qui en ont bien besoin.